Não, e C'est par ce slogan que la population de Posotome et d'Agboji dans la commune de Bopa et celle de Kheogwe ont rassuré l'honorable Rosine Daniho de la victoire par KO au premier tour des élections présidentielles au duo Talon-Talata le dimanche 11 avril prochain. Le choix du dernier jour de la campagne pour visiter ces localités n'est pas anodin. L'honorable Rosine Daniho a bien compris l'enjeu. C'est le dernier jour et Certaines failles, je suis venu les corriger. C'est ça, c'est ça surtout qui m'a qui, qui, qui intéressé. Et ça leur a donné plus de courage. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est pour qu'ils sortent massivement. Que le suffrage soit au top le dimanche. Ils m'ont promis le chaos. Ils m'ont promis le chaos. Et que ce dimanche-là, ils vont encore prouver dans Bodhi, dans Post-Sautomé, un peu partout, talent à la ta premier tour, KO. Donc euh, euh, je remercie le bon Dieu pour que je sois là ce soir et je les ai tous remerciés d'avoir le courage de sortir massivement pour aller voter le dimanche. De ne pas avoir peur, rien ne nous arrivera, rien ne nous ébranlera. Le duo Talon-Talata peut bien compter sur ces populations qui n'ont préféré que leur langue locale pour l'exprimer. Selon ses potentiels électeurs, la victoire dans ces communes est garantie au duo Talon-Talata. Au côté de l'honorable Rosine Danyho, ce dernier jour de la campagne électorale, dans la commune de Bopa, se trouvait le directeur général des impôts, les chefs d'arrondissement et les sages et notables.